Ok qui c'est? Non, non reste pas là. Attends on fait comment là? Mais reste pas ah là. dun Bah dun okay, bah, bon. marrant. Je m'en alle. <rire> Je m'en alle. Okay. C'est enfer du poids, là. Non, il est où le tueur, là J'arrive plus à comprendre, là. Ah, ok. Ah. Ah, oui. Bon <rire> ouais, ok. <rire> <rire> Allez, ça c'est bien, ça ça. Ça c'est bien, hein. ça c'est ce qu'il faut. Hein. Ouais, bah le tueur il arrive à... ça c'est bien, ça. Hein. Ah, il a intervention. Non Il t'a chopé Peut-être. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe Ok, il est venu sur moi. Euh, il a vu ma cuisse qui voulait essayer de te protéger. Ça a marché ou pas Et, Bah ça a, ça a marché apparemment. Oh, il m'a lâché. Ouais, pas si oh là, il est bizarre, Arthur, il est très très indécis. Euh... Et il est à côté de moi, je l'entends genre... Euh, Chouinax oh, il doit m'entendre, Chouinax. Or s'il a euh, vocation d'infirmière, mais bah, je suis cuit. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce... Oh <rire> je, je savais pas ce qui se passait J'arrivais pas En fait j'étais devant un... Mais il est sur toi ou pas Attends. <rire> oh, j'étais contre un bonhomme de neige, je voulais me soigner. Et genre j'arrête de me soigner et t'es rentré dedans. Ouais. <rire> ok. Très bien. <rire> je suis fait Olafed. Bah un go, tu vois. Mais non, je veux me soigner. Ah mais non, mais parce qu'il a arrêté. Ok, ça y est. J'ai. Il a arrêté le totem. Comme il a arrêté le totem, du coup. Ça a et pris bah... pas. Ok. Ok. Ah oui, non, le tueur a une gestion des chaises qui est vraiment ah, bancale. Chez... Hein. Oui, bah, en attendant, on a fait aucun moteur et il a ou Déjà, donc... Euh... Ah bah évidemment, il partout, part. donc, euh... est partout, donc... Mais qu'est-ce qu'il a fait Comment ça se fait Qu'est-ce qui s'est passé Mais je ne sais pas Je ne comprends pas. Oh là là, il a réussi à m'avoir en plus. J'avais un moteur à 90% là Oh mais qu'est-ce qui se passe Mais je ne sais pas. On a tout ce qu'il euh, faut est, dans ce sur game. Moi, hein. Ok, ok, moi, je finis de me soigner. Il agite les bras, mais ok. Très ah bien. bah, je suis dead. Oh qu'est-ce qui s'est ah ouais, passé bah là, Il fallait aller sur les autres vite vite vite là, il faut aller sur les autres vite vite vite là. Ouais mais c'est ce que je fais. Hein. Il va pas passer en pédale. Oui, oui, bouge les bras. Bon bah sa gestion bancale était plutôt efficace. Hein. Ouais, bien bah sûr. <rire> Totalement. Ah, mais il jouait KO et Il, il jouait KO Mais arrête de bouger Mais arrête Mais arrête de... Mais quel... <rire> il a... Il a... <rire> bah, il panique, il panique, il est à côté du tueur, il panique. Ouais, ouais, bah, en attendant... <rire> La l'autre elle, est... elle est morte, hein. Est-ce que t'as quelqu'un qui va venir te récupérer euh... Bah... Toi Ok. <rire> Génial, go Allez, go J'ai une derrière moi qui était quasiment bien avancée, quoi ouais. enfin ah Je ouais, m'occupe, bah avec... tu te soignes t'as remis un totem ou est-ce Ouais, ouais mis à, gauche. Amas, okay. ah, à gauche. À ma gauche. Ouais, j'y vais, j'y vais. Je sais pas où est-ce qu'il est, hein Ouais, pisteur, KO, ouais, carrément. Ouais, ouais, bah ouais, bien sûr. Ok. Allez Bon, ouais. bon t'es ok Ouais, pour l'instant. J'arrive pas à savoir où est-ce qu'il est. Pas non plus. Ok. Tu t'es soigné ou pas, là où tu es Ouais, ouais. Je vais dans ma chambre, euh, Ouais On a l'impression qu'il a mis inquiétant. Parce que son aura, elle est juste euh, insane, quoi. En plus, l'aura a été augmentée, hein. il me semble, récemment. Ouais, ouais, ouais. Allez, ouais, non, allez. non, je pense qu'il a vraiment inquiétant. Euh, Ok. Bon, bah je vais réparer le moteur, sachant qu'il bah, est bah, à, ouais. un, à 3 ou qu'avec... Bon, 2 gènes en vrai. Je suis sur un gène là, à 30%, je sais pas si t'es prêt de la save. Pas du tout, et je pense que celui tout. qui a réparé va aller sur l'autre. Bah écoute, j'espère, parce que euh, ça serait cool. Allez. Allez euh, Ouais c'est bon. Oula Ah d'accord, ça campait, ok. Non non, ça campait pas du tout hein. Ok. Là ah, je suis à 80%. Ok, continue, continue. pam <s> pam <'cười> Ok, il a totalement le tour est joué. Oh j'ai le matou, j'ai le matou, est-ce que je vais réussir à terminer ou pas Aïe aïe aïe aïe aïe aïe Ok. J'ai Oh non Oh non En plus il a le tour est joué J'ai voulu forcer et ça, ça a tout pété. Oh quelle horreur. J'étais à 98,9. Non <rire> Ah il a le tour est joué alors il va descendre à 15% au moment, on l'a mort oui, dans la main. Ah j'espère que là... La... J'espère qu'ils font un truc, les deux, les deux ils sont en euh, train de se soigner. Non les deux ils il y en a deux qui courent en bas. De ton okay. côté, à côté de toi. Vous ah, êtes okay. tous euh, du même côté. Ils viennent vers toi, rassure-moi. Euh... J'ai l'impression que oui, hein. J'ai l'impression euh... que oui. Ça se rapproche, ouais. De toute façon j'ai pas le choix de faire un moteur là. Ouais, ouais c'est bon, c'est bon, ça se rapproche. Enfin... Aïe aïe, aïe aïe Euh... Ah bah non. les deux Mais non Ils trouvent pas les escaliers Ils sont en train... Non mais c'est pas vrai mais... Non mais non Les gars oh, Ils okay. ont les tués en cul Ils ont les tués en cul Ohlala là, là. Ok j'arrive en ligne droite avec aucune certitude sur le fait. Bah là il a chopé quelqu'un. Hein. Euh, tu vas croiser... Euh... Oh bah je suis mort Non mais un deck Non, non mais c'est fini hein. C'est fini hein. En plus c'est pas du tout niveau des escaliers là mais non <rire> si, Oh là mais... Mais... Personne, ils étaient deux à venir touric. Mais bah ouais mais ils sont venus à deux, mais ils ont croisé le chœur, ils, ils, ils ont même pas pris les escaliers Oh mec Non bah super hein. Ouais non mais ouais ouais ouais. Ah oh, faut continuer à ne compter que sur soi en fait hein Ah bah là, faut que, clairement faut aussi. Faut, faut, faut faire comme si on était que deux, quasiment bah, ouais. tout le temps, de hein, toute façon. Hein. Ouais ouais, c'est sûr. Un, mon de là-haut était très très bien avancé. Ouais bah il est à 60% hein. C'est sûr c'est un. Oui bah non, oui mais... Euh... Dankeschön Daffen. Dankeschön. Ah Oh c'est échec. Ah ouais non mais c'était un échec là. Ouais c'est le jeu. Alors... Pourtant on n'a pas trop mal joué hein. Alors où est ton moteur c'est pas celui-là, si c'était celui-là. Ouais, regarde. Ouais, 60. 60. Je sais pas ce que fait le dernier. Ouais. Hein. Euh, bah, le dernier, je vais te dire ça. Le dernier il court partout en bas, mais il est pas, ou pas, pas. le cul. Non, non. Il est au niveau de la cave. Euh, et franchement, je m'interroge énormément sur ce qu'il fait. Et là, il, il descend regarde descend. la cave, il fait oui de la tête. Mais qu'est-ce que c'est que ce survivant Non Fais pas ça Je comprends pas ce qu'il fait le survivant là. Coup de poker, coup de poker. <rire> non non non. Oh. Dommage OK. Oh, mais la Claudette qui fait les qui fait les coffres, mec. Mais sérieux mais ouais Ok il a rechargé, je vais me faire Harponed. Non oh, non il non, a pas non il, a pas... il a pas pété, il a pas pété, il a pas pété. Ah si c'est haut. Et là elle court en haut, elle a toujours pas sur un gène. Enfin bon c'est incroyable quoi. Mais non <rire> Là elle est au niveau du toboggan, elle euh, se met dans le coin mais elle se cache, enfin euh, non. Oh non mais vraiment, là <rire> Heureusement que tu vois pas ce qu'elle fait, tu serais un peu dégoûté là. Je pense que si elle va sur un crochet, tu peux la laisser crever, hein, bon. Euh... Elle est où, elle est où allez en euh, haut, oh, au niveau du, du toboggan, elle se cache. Elle est euh, à côté du... Fais pas ça Non, non, non Non, <rire> euh... mais Ah non Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux il pas, pas Il peut pas, il peut pas, il peut pas, il peut pas, il peut pas. Euh, elle, est touj... elle est à côté du toboggan, elle est au milieu de la... de la grande salle maintenant. Elle fait toujours rien. <rire> ah mais je l'ai tenu 5 générateurs, c'est pas possible ah non, bah... Elle fait toujours rien, elle se balade. Elle cherche des pâquerettes. Là, tu dois pas être très loin. Elle est, elle est dans la salle euh, informatique avec les doubles palettes. Ah mais c'est <rire> oufissime ah. Et là, elle regarde la télé euh, de la salle informatique au bout de palettes. <rire> mais c'est insane Je, Non mais vraiment, euh, c'est un sketch. Là, elle est devant une porte, euh... elle longe le mur, elle se balade. Mais, Et... <rire> Ah t'arrêtes surtout pas de, de commenter. Ah non, non. Hein. ah bah c'est incroyable. Là, <rire> euh, elle se balade, bon je sais pas, elle a l'air Elle a trouvé la trappe, non, la trappe n'apparaît au dernier chien. Ah c'est fini ça. Non, elle faisait fini. rien. Non, non, elle se balade, elle regarde Juste les elle Là elle est au niveau de, de la salle congélo. Mais non. Je sais pas elle partout. Elle Mais de elle soin. a pas le tueur ouais. au cul, elle court on sait pas pourquoi Ah ça y est Elle a peut-être trouvé le tueur Ah même pas. Oh. Non non Là elle est en dessous du toboggan, au niveau de l'atterrissage du toboggan Elle court toujours Non elle attend ma mort ouais, elle attend ma mort Ah oui clairement, ah bah, clairement Là si tu peux Judas, mon gars, tu y vas à fond hein. Là elle est dans la... le congélo là Le tueur qui passe à côté Elle est dans la salle congélo Elle est accroupie dans la salle congélo, bouge pas insane insane Là encore 30 secondes allez les corbeaux. <rire> insane. Euh... Non, elle ne fait mais ouais, je... C'est là euh... où tu sens que OK, euh... dans la salle congélo, elle hésite, elle sait pas trop, elle se remet à dans le petit coin. Elle se bah, remet à dans le petit coin. Elle fait. En fait, elle longe les murs de la salle congélo en marchant accroupie. On sait pas pourquoi. <rire> Une joueuse corbeau. Et elle fait quoi d'autre là Bah là, à mon avis, l'autre il, il doit pas comprendre ce qui se passe là. Bah, mais même toi et moi on comprend pas <rire> Ah non, non, non, non, non. Là, elle et est toujours dans la... la salle congélo accroupie, toujours. Elle bouge pas. La salle congélo. La salle, la salle euh, le, Ah, bah, le elle est en fait, à côté de moi en fait. Ah, ouais. Elle est pas très loin. Ouais. Attends, Genre euh, là Bah, euh, elle, elle est là. Non Non, non, la salle, la, la, la salle, tu sais, avec le, les cochons dedans et puis le. le, le, le, le froid, c'est la, la, la salle de, de froid, là, le, okay. le frigo. Okay. Ah, elle est ressortie, elle est en dessous du toboggan. En dessous du toboggan. Ouais, elle à l'atterrissage du toboggan, là, elle court partout, je sais pas ce qu'elle voilà, Elle court partout, on sait pas ce qu'elle fait. Elle. Oh là. Mais à aucun moment elle cherche un gène. Hein. On sait pas ce. Ah, regarde, regarde, regarde, elle est là, elle est là, elle est là, regarde, regarde. regarde. <rire> C'est. Vous êtes croisés, vous pouvez. Euh... Ouais. ouais. La tueur il arrive, tout le placard ouais, tu ben fais. Sûr. Euh... <rire> viens. Elle vient. Elle va sortir. Elle a le matou, elle panique là. Ouais, elle, elle a le matou aussi, hein. Fais-toi plaisir elle... elle se fait couler, elle se fait couler, elle <rire> Fais-toi plaisir <rire> Fais-toi plaisir. Ah purée, ah là là là là, c'était quoi incroyable Je crois que le tueur, il, il a dû comprendre qu'elle méritait, là. Fais gaffe, il accroche à côté de toi. <rire> Ok, il pète le totem euh, que t'as mis Ok. En 4%, au moins ce sera ma victoire, tu sais quoi ah, Bah oui, un là. De toute façon, avec ce PU là, tu pouvais pas trop se sentir, hein, c'est compliqué. Ouais. Hein. Là en vrai, elle aurait pu faire. Euh, elle avait le temps de faire deux gènes. Hein, ouais, euh... totalement. Non, mais je. je, je franchement, je. Voilà, tout à l'heure elle était dans cette salle là, elle est restée au moins 5 minutes, collée contre ouais. les murs. Ah, ok. Moi, je devrais faire un peu commentateur, moi. Ouais! <rire> On appelle ça host, tu sais, en, en streaming. Enfin, host de. Ça, ça c'est bien. Le tueur est toujours pas loin de, de la Claudette accrochée. Hein. On ouais. entend son. Bah, euh, moi, je. La Claudette. Euh... Caster. Ouais, ça. ouais Caster. La clonette ah ouais, elle va la... vivre sa meilleure elle vie Elle hein. mérite tellement pas d'être sauvé mon gars mais... ouais, ah, bien sûr. sûr est... ouais, Il est en bas compte... hein euh... Ouais, ouais j'entends son aura très fort en bas Après ça veut pas dire qu'il est pas en haut hein. Je vais aller bon, Du coup carte, carte trap, tout ça, ah bah remarque ouais Non. De toute façon si tu passes pas à côté avec la carte tu la verras pas. Ouais. Vu qu'elle vient d'apparaître, il faut passer pas loin sinon tu la vois pas. Allez. Je suis même pas sûr que le tueur il est pas abandonné genre euh, vas-y sort. C'est un truc comme ça tellement c'est n'importe quoi. Non parce qu'il aura ouvert la porte de sortie ou quoi mais... Oh pas sûr. Le mec est peut-être parti dans un coin. Ouais. Ah, ça y est, ça bouge ah, vers là. toi là. Ouais, il va trouver la trappe hein. Tu crois qu'il la cherche Ouais, ouais. Sinon, il serait pas en mouvement. T'aurais dû mettre la porte à 10 non Bah non, je peux pas accéder à la porte. Ah, mais oui, c'est vrai, je suis bête. Ouais. <rire> ouais. <rire> ouais. Non, mais pas pour ça. <rire> ouais, <je sais. rire> Mais qu'est-ce qu'il fait, Jean-Michel Elle doit être bien planquée, je sais pas. Allez, on a là. Tu... Oh, cette game interminable. Non, ah ouais, non, mais interminable. <rire> et... Et, N'hésitez pas ah à... Mais, ouais, à noter sur 5. était amusant ça, mé <rire> ça, méritait de voir... ça, ça méritait de voir une cloette euh, dans son élément, là, quand même, parce que franchement, il faudrait que tu regardes, euh, je te montre le truc. Tu ah vois, ouais, <rire> Le tueur ouvre la porte Non, je pense pas que le tueur... Je pense que le tueur attend à côté de, de la trappe. Je pense que c'est la... la game à, à de l'ennui de, de l'ennui infini. Euh... Il nous fait une légion, en fait. Eh, tu sais que, tout à l'heure, j'ai fait une game sur... Euh, en tueur sur le... les marais. Ah, okay. J'avais le tueur le... sur mon épaule où je voulais lui filer la trappe. On a fait tout le tour de la trappe. J'ai jamais trouvé la trappe. J'ai fait trois fois le tour de la trappe. J'ai jamais trouvé. Je sais pas s'il y avait pas des bugs. Bon, là, il l'a trouvé, pour le coup. Mais... Ah, ok. Ok, vas-y. Vas-y, Allez. Hey, même, même le tuerie doit tellement saoulé. Non, je <rire> pense que c'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Hein. Ah, c'est C'est bon, là. Hop. Allez, go. Allez, go. Ouais, très bien. Bah, euh, tu sais quoi Le retour dans la situation, ça serait Harponet plus Noed. Oh, alors là, ça serait, ça serait moche, par contre. Ça serait miche-moche. Ça serait miche-moche. Ouais, salut bon, ça Des bisous à la Claudette, et un hommage à René. Oh, ah là, là, là, là, là. là, là, là. Ouais, abonne-toi, bien sûr.